et c'est Toshikro, bienvenue aujourd'hui sur un nouveau Endurore Game que j'ai nommé Mins Haze. Que veut dire Minz Haze Je pense que ça veut dire œil. œil Mins, means", ça veut dire brouillard, ça peut dire porte, ça peut dire lumière, je n'en sais rien. En tout cas, c'est une histoire d'œil. Donc gardez les yeux ouverts, les Cross. Bref, plus sérieusement, je ne connais pas du tout ce jeu. Je sais juste que nous sommes dans une espèce de maison hantée, il y a des trucs qui vont bouger. C'est parti Please increase the volume to reasonable amount, volume amount will allow for you to experience the proper atmosphere. Ok, donc en gros il nous dit d'augmenter le son dans nos oreilles pour avoir une expérience absolument incredible, absolument amazing, awesome Ah d'accord, j'ai lu que MinHaze n'incluait aucune sauvegarde. Donc va falloir faire le jeu en une traite, sachant que le jeu est assez long je pense. On vient de nous dire que le jeu dure entre environ 45 minutes, donc on verra OK. Une voix vient de nous dire wake up. Please. On va essayer de se réveiller. Pourquoi tu n'arrives pas à te réveiller Ouais. OK. okay. Alors il y a une voix, une espèce de voix à la radio, ouais c'est ça, c'est une radio. Et il y a un gros émeute oh, oh putain Ok ça commence direct. Attends laisse moi me préparer. Ah ok. Nous ouvrons les crocs, c'est parti Yes Oh là, oh là, oh là, oh là. Calme-toi, Raj, calme-toi Oh Yeah Ça, ça nous met dans l'ambiance, tu vois. Ok, donc, il y a un gros orage dehors. L'électricité galère. Bon, bah écoute, on va voir ce qui se cache derrière ce, cette porte. Donc, c'est censé être chez nous, c'est ça Oh, putain, on n'a pas de lampe. Oh, on n'y voit que dalle. Oh, un Teddy. Qu'est-ce qu'un Teddy vient foutre dans ce genre de jeu Attendez, je regarde juste les l'écran si on peut... Euh, non, on peut rien faire, on peut pas régler la luminosité J'espère qu'on aura une flashlight Salut Teddy Oh ah le You have located one sur 5 teddies Bien, hein Collecting all 5 beers will distract D'accord, donc ça nous dit de, de collecter 5 teddies Faut essayer de trouver 5 teddies dans la maison, les creuses euh, Pour, je ne sais pas Il y aura un score à la fin du jeu Bah bon, écoutez, plutôt pas mal il y a des putains de bruit de pas. Il y a des putains de bruit de pas Et cette maison me fait étrangement penser à la maison de Emily Wants to Play. Il y a un air. Bref, ici on a un coffre donc avec un code et une lampe dessus. Ça nous dit qu'il y a un coffre avec une lampe sur le coffre. Je pense pas que ça nous est très utile pour l'instant. Bon, on, on sait qu'il y a un code à trouver dans cette maison. Eux tout interact Ah on a de la lumière yes oh, Ah c'est quoi ce tableau là bas Oh regardez moi ce tableau Glock. Ah Ok alors on a de la lumière c'est bon on peut allumer la lumière Oh très bien Je sais pas, pas d'où venait ce bruit J'ai pas trop envie de le savoir On va essayer d'ouvrir toutes les portes Ok une lumière s'il vous plaît Allume toi oui Magnifique Yes, on a récupéré un A Bolt Cutter probably can cut thick Chain. Oui, est-ce que je peux la prendre Putain, je peux pas la prendre, c'est quoi cette arnaque A bolt cutter probably can cut thick Chain. Bah ben oui je veux bien, mais prends-la Bon, il veut pas la prendre. C'est pas grave. On va continuer à fouiller la petite maison et gros, ça m'a l'air plutôt intéressant pour le moment. Euh, on, va, on va allumer la, la lumière de la cuisine. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se cache ici Une note comme d'habitude, une traduction française sera disponible sur la vidéo, les crosses, vous inquiétez pas, comme d'habitude, je dis ça à chaque fois, mais je le répète encore, pour ceux qui ne seriez pas, qui ne, sa... qui ne saviez pas, qui ne seriez pas, pour, pour les crosses qui ne seriez pas, euh, je mets des traductions en français sur les jeux anglais que je fais en vidéo, pour ne pas que vous soyez paumés, donc vous inquiétez pas, il y aura certainement une traduction de tous les textes anglais que vous voyez sur cette vidéo. Inclus les notes. Je tiens à le dire, c'est du taf hein, les crocs vous, vous, vous ne savez pas mais c'est du taf de traduire hein. Ok attends, on va essayer de traduire du coup on doit what de tout Tom Ah, Tom Il y a un Tom dans le jeu Don't you dare forget that he's was... what a Alors Tom c'est peut-être nous Parce qu'à la fin on nous dit Tom va peut-être se réveiller Ou va se réveiller Donc ça peut être nous Tom D'accord, bon j'ai pas trop compris Heureusement qu'il y aurait une traduction Ah, oh non non non non non on a des allumettes. Parfait, on a des allumettes. Cool, cool, cool. Ah oh, ça sent pas bon. Oh, ça sent pas bon du tout. Ça ne sent pas bon du tout. Alors, est-ce qu'on peut allumer Est-ce qu'on peut allumer des, des allumettes à l'infini Ça serait plutôt pas mal. On va retourner dans notre chambre, les crozes. Ici, il y a une porte. Oh là, on... En fait, c'est simple. Quand les allumettes. Euh, Fonde J'ai rétabli le courant Oui j'ai rétabli le courant Quand les allumettes fondent On n'y voit absolument plus rien Mais vraiment c'est assez hallucinant Alors est-ce qu'on peut prendre la Non on peut toujours pas la prendre cette putain de pince euh... <rire> C'était là ça tout à l'heure Je ne pense pas Ok on vient de mettre deux chaises Donc les unes contre les autres c'est de l'art les crozes, c'est de l'art Bon. Ah, une planche cassée, tiens. Ça, il n'y avait pas ça tout à l'heure aussi. Oh là Cette armoire vient d'imploser. Bref. Non, il y a vraiment des bruits chelous chez moi. Euh, J'aime pas trop ça. <rire> ah, regardez, il y a encore une chaise ici. Oh là là là là Je m'y attendais tellement pas, les creuses. Je m'y attendais pas du tout. Bordel de merde. Mon dieu, il était horrible. Il était horrible ce con. Ok, il y a un truc là. Oh putain, je vous jure. Wow. Ok, on continue. On continue. Putain, c'est atrocement flippant. Atrocement flippant ce qu'on vient de voir là. Bordel. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Eux tout interact. Non, on s'en fout. Oh la vache Putain le con Je m'en remets pas les crocs, je vous jure, je ne m'en absolument pas. Bon. Bon, bon, bon, bon, bon. Donc il y a un monsieur chez nous et il nous veut pas du bien, je pense. Euh. Alors le gros problème c'est que je ne peux pas prendre cette pince alors qu'elle me serait très utile pour euh, péter une porte Mais je ne peux pas la prendre en fait On va essayer d'y retourner ici Ne reviens pas salopard Non c'est bon Ah nous pouvons fermer les portes Ça c'est une, une très bonne chose ça Ah oh, oh, oh non non non non non non j'ai des frissons, j'ai des frissons de partout. Ce jeu me rend terriblement mal à l'aise, les crozes. Mais vraiment. C'est bien fait, en fait, pour un... Pour un... Putain, pour un jeu d'horreur gratuit, parce que oui, il est gratuit. Pour un jeu d'horreur gratuit, il est extrêmement bien fichu. Ah, oh, putain de merde. Ouh. Allez, Toshi. T'as connu pire que ça. T'as connu pire que ça, mon grand je sens l'apparition la rap... très bientôt en fait Ah Ok il y a un cadre qui vient de tomber C'est rien du tout Je sais pas pourquoi j'ai flippé pour ça Bordel C'est juste un putain de cadre ah Qu'est-ce que c'est Ah mes oreilles Comment on arrête ça Ah c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible Ça fait trop mal On vous l'a dit monsieur les monstres de ne pas fumer dans la maison, bordel Regardez-moi ça maintenant On est dans la merde <rire> Ok, certainement. Oh le con. Oh le con vite Where did the lever go Non Il n'y a plus le levier Ok, le levier a disparu Il faut retrouver le levier pour remettre l'électricité Non Ok, ok, ok Ok ok, pas de souci. On va y aller très lentement On va pas se presser Ok donc il n'est pas dans la salle de bain Le levier n'est pas dans Putain par contre on y voit que dalle quand on a plus d'allumettes hein. C'est abusé Bon Trouvons ce foutu levier de merde On va checker la cuisine Oh mon dieu vite vite vite vite vite vite C'est bon Cuisine cuisine cuisine nope. Toujours la même lettre rien ici, oh là là, ça va se ah là il y a un truc, oh putain c'est une lampe torche, ah non c'est le levier, oh il y a eu un bruit dans le salon, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je, cours, je, cours, je, cours. je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, ouais, ouais, yes, en fait c'était rien du tout, <rire> je m'attendais à un truc de malade, il y a juste eu un petit bruit dans, dans le salon qui m'a fait peur un peu, mais à part ça... Euh... Ah, il y a un bruit de porte, il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Ok, il y a un bruit de porte qui vient de s'ouvrir, et c'est ici. On va y aller. Ah non, non, non, non, non, mec, non Pas tout de suite, attends, attends un peu. Ok, bah bon, il vient de la fermer, du coup ça ne sert à pas rien ce qu'il vient de faire. <rire> ok, on y va. Je pense que nous sommes invités. Euh, donc on va... on va. Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Allons-y, écros Allons-y. Oh là là là là, non, s'il vous plaît, pas de ce genre de couloir. Pas ce genre de couloir. Vous savez que j'ai déteste ça, putain. Oh, oh c'était quoi ce Hey. Oh, c'était quoi ce Hey. Oh, on court, on court, on court en Situation de danger, les crozes. Nous sommes en situation de danger. Je vais rallumer une petite allumette parce qu'on n'y voit pas grand chose ici. C'est quoi Ok, on vient d'ouvrir une. Putain. On vient d'ouvrir une porte bizarre là. Ok. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Press and hold shift to run. Oh putain. <rire> Il nous conseille de courir. Ça, ça veut tout dire. Ça, ça veut tout dire. C'est à dire qu'on va se faire poursuivre. Localiser et activer les trois PC, les 3 computers. Mais écoutez, le Allons, ah, y arrive! Ah, ah, ah non, il va me tuer! Ah non, non, non, non, non. Okay. Nous sommes morts. Et eh bien, écoutez Crowz, on va s'arrêter là pour cette première partie sur Min's Haze. Je vais pas faire le jeu entièrement parce qu'il faut environ 3 quarts d'heure pour le finir. Ah, et je pense qu'une vidéo de 3 oh, quarts d'heure, ça va être un peu trop. Donc on va s'arrêter là, on va faire une petite pause les Crowz. Je me crois en live moi en disant une petite pause, non. On va s'arrêter là. Euh, Dites-moi si vous voulez une deuxième partie sur ce jeu. Moi je suis chaud. <rire> ok, on va arrêter, on va arrêter, on va arrêter. Tu sais quoi, je vais... <rire> je vais quitter le jeu. Ah oui, mais il n'y a pas de sauvegarde, c'est pas grave, je, je me retaperai tout. On va... Voilà, on va arrêter là. Voilà, super. Et dites-moi donc dans les commentaires si vous voulez une seconde partie. Moi, je suis très très chaud, ce jeu est vraiment pas mal. Il est gratuit, il est sur Steam. Proposez gratuitement, je vous laisse un lien dans la description. Téléchargez-le, il est génial. Moi, je pense faire la suite de toute façon. Donc, il y a une deuxième partie qui va arriver sur la chaîne, sur ce Lécrose. J'espère que cette première partie sur Mid's Ace vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir comme d'habitude. On se retrouve très bientôt, et bien pour la suite du coup, je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien les creuses et à très bientôt. Ciao